Tu Au-dessus des royaumes Au-dessus des trônes, Au-dessus des merveilles Que ce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 Donne-moi oui, donne-moi évangile Et c'est bon pour moi. Nous voulons te dire merci, notre Père Et nous sommes réellement heureux de pouvoir être dans ta maison, mon béni, aimé Père Saint nous, nous résistons de ta présence et de la grâce que nous avons d'avoir ce souffle de vie encore aujourd'hui, mon Père Oh, combien nous te désirons encore plus profond de notre âme Sachant que tu es le Seigneur notre Dieu Qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom Tu es réellement aussi présent Nous le croyons de tout notre cœur Et nous en sommes réellement aussi certains Seigneur De ta présence glorieuse mon roi De ta présence mon bénéfice Père saint Dieu qui fait réellement aussi du bien à notre âme mon mes pères. Tu es celui qui conduit nos pas dans ce bas monde où nous sommes Seigneur Jésus Sois béni encore pour la lumière que tu nous as accordé de pouvoir avoir En fait de pouvoir être certain du pas que nous avançons mon mes pères. Nous nous résistons de cette grâce, mon roi, de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, mon béni, mon père oh Dieu, de te voir aussi en action, mon béni, mon Seigneur, dans ces temps, mon béni, mon père Dieu, où beaucoup ne peuvent pas voir, mais toi tu as ouvert les yeux de ceux qui sont à toi pour réellement voir, mon béni, mon père Dieu, et marcher avec assurance et avec certitude, mon béni, mon père oh Dieu. Louange, honneur à toi, toi qui appelles les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, mon béni, mon père Dieu, toi qui sauve encore aujourd'hui, mon béni, mon père oh Dieu, qui guérit encore. Mon roi qui délivre, encore, mon bien-aimé Dieu, qui soutient mon bien-aimé père Dieu. Oh, comment ne pas te louer, mon bien-aimé Comment ne pas t'exalter? Toi, le Dieu très haut, mon bien-aimé Dieu, qui voit de loin, mon bien-aimé Dieu Toi, qui façonne l'avenir, mon bien-aimé Dieu. Toi, qui donne l'espoir, bien-aimé Dieu et qui accord la grâce, mon bien-aimé père. Nous sommes heureux, mon bien-aimé Dieu de savoir que tu es vivant, Seigneur. Oh, tu as dit les cieux de la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera pas. Nous en sommes certains. Nous sommes témoins de ce que toi tu es, ce que toi tu fais, ce que tu as fait, ce que tu continues à faire encore dans ce temps où nous sommes. Merci pour le pardon de nos péchés, de nos manquements, mon Père Saint-Dieu. Merci encore pour la grâce qui nous accorde encore d'être là parmi les vivants, Seigneur. Et sur cela, qui te loue encore davantage, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te remercions pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Mon précieux frère, je voudrais, si un technicien peut venir ici, parce que j'ai un petit souci ici, parce que j'ai demandé bien à un technicien s'il peut venir juste ici, et plus vite si c'est possible. J'ai un petit souci parce que la lumière ne pointe pas ici, j'ai un peu l'ombre ici. C'est possible peut-être d'arranger cette lumière qui est là, qu'il vienne ici, parce que je ne vois pas tellement très bien. Alors, nous remercions notre Dieu de ce qui nous accorde cette grâce d'être aujourd'hui aussi dans sa maison. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. C'est un privilège de pouvoir nous retrouver en ces jours avec nos frères et sœurs qui sont... Merci beaucoup, je pense que... Oui, c est, c est, Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et qui sont venus de loin comme aussi de près. Et que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. C'est, c'est aussi une grâce pour nous de pouvoir avoir euh, ce moment où nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Et, et c'est aussi l'occasion que Dieu nous donne, qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers son trône de grâce. Parce que la plupart du temps, chacun est dans sa maison à différents endroits. et Il peut louer Dieu, il peut aussi chanter effectivement. Mais lorsque nous nous rassemblons, c'est à ce moment-là que nous devenons comme un seul homme. Et, et nous soupirons tous effectivement de pouvoir à, à avoir ces moments c'est pourquoi nous prions le Seigneur notre Dieu pour que lorsque ce moment nous est accordé parce qu'il a dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés en son nom il est au, au milieu d'eux il est, il est merveilleux notre Dieu c'est un Dieu que son nom est fidèle comme la parole de Dieu il le mentionne effectivement et lorsque il dit et, et, il doit certainement veiller à ce qu'il dit pour pouvoir l'accomplir. Nous nous sommes préparés dans dans nos cœurs pour que réellement que le Seigneur dispose encore davantage de, de chacun de nous, qu'il euh, prenne effectivement aussi le, le contrôle de, de, de tout notre être effectivement parce que nous ne voulons pas lui donner une partie nous voulons lui donner effectivement l'entièreté et, et le fait de dire que nous voulons lui donner, ça c'est quelque chose qui doit venir du fin fond de notre cœur et comme vous savez, le Seigneur ne prend pas quelque chose qu'on lui donne pas il ne s'impose pas mais il simplement, il, il attend que, réellement qu'on lui enlève invite pour qu'il puisse arriver à pouvoir prendre possession. Vous l'avez remarqué dans les scènes d'écriture, il, il a dit, et il est écrit bien, qu'il dit, mais il dit. voici donc, je me tiens à la porte. Il ne va pas forcer ta maison pour entrer, il ne va pas forcer ton cœur pour entrer, mais il se tient juste à la porte. Et, et, puis, et, et voici, je frappe si quelqu'un entend. Il s'agit donc de l'invitation. C'est-à-dire qu'il s'agit de toi, même, avec d'une manière consciente, effectivement, qui dit, Seigneur, je te veux Seigneur vient. Il faut qu'il se sente effectivement invité à pouvoir entrer. Alors, vous vous souvenez je pense qu'effectivement que dans, dans, dans les scènes écritures, quand on, on, on voit, regardez, le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il se sent les bienvenus, qu'il est invité, qu il, et vraiment que la personne même montre que Seigneur, je te veux vraiment, alors le Seigneur fait quelque chose de merveilleux. Et il fait même au-delà de ce que vous pouvez même euh, attendre, effectivement. Il, quand le cœur le désire, effectivement, on voit qu'il est prêt à déployer beaucoup. Amen. Vous vous souvenez des Zaché <rire> Ah oui, Zaché ne pouvait jamais penser. Il, il avait ses désirs dans son cœur. Juste, simplement, il dit, il avait les désirs que, que je puisse le voir. Amen. Ah oui, oui, oui, je veux le voir. voir. C'est Jésus, c'est comme ça qu'il monta sur le sycomore pour pouvoir juste le voir. Mais la chose a été divine Quand on le désire de tout son cœur, il vient aussi. Qu'il soit béni, notre Seigneur et notre Dieu. Nous l'aimons dans les bons, comme aussi dans les moments les plus difficiles aussi. Et notre cœur reste attaché à lui. Quand tout va bien, il est aussi attaché à lui. Quand tout va mal, il est aussi attaché à lui. Nous l'aimons pas seulement pour quand tout va bien. C'est quand tout va mal aussi que l'amour doit se lancer aussi à, à son endroit. Nous le remercions parce qu'il est le consolateur. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous, laisserai, je vous enverrai donc le consolateur. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ses compassions. Nous avons un moment et nous réalisons aussi que c'est dans notre marche aussi, à des moments de joie, à des moments de tristesse aussi. Et nous voulons aussi que comme nos frères sont de la joie, nous participons à cette joie aussi. Et quand ils sont aussi dans la tristesse, nous participons aussi à, à, à cela. Parce que nous sommes appelés à pouvoir être un, comme les scènes Écritures nous le disent effectivement cela. Notre précieux frère Emmanuel a perdu sa mère. Sa maman, c'était aussi notre sort. Je crois que chacun de vous... On, ceux qui sont anciens ici se souviennent de la manière dont le Seigneur avait accordé la grâce, combien notre frère s'est battu. Et c'était depuis longtemps que la maman n'avait plus de nouvelles de son fils. Et il ne savait plus très bien si le fils vivait encore. Mais Dieu a accordé la grâce à notre frère de faire ce qui est nécessaire avec son frère pour faire venir effectivement euh, la maman. De là-bas où elle était, c'était la première fois pour elle, je pense, qu'il pouvait prendre un avion et euh, voyager jusqu'à venir dans un pays étranger comme celui-ci. Quel bonheur il a eu à pouvoir trouver et la revue son fils. Pour elle, c'était comme un enfant qui était mort, mais en le revoyant, et, il et a vu que son fils vivait. Quel bonheur et quelle joie. Et non seulement cela, il a pu voir aussi ses petits-enfants. Alors, ah, vous vous souvenez de ces moments-là et quand elle est venue ici pour la première fois, mon Dieu, nous étions touchés de voir son amour, comment elle chantait, comment elle, elle dansait effectivement ici. Et sans qu'on la bouscule, qu'on lui impose quoi que ce soit, elle a désiré être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle était toujours là dans l'assemblée, toujours là en train de pouvoir chanter. Oui, c'était notre sœur en Christ. Et il a plu à l'éternel de pouvoir euh, l'apprendre. Et elle est à la maison pour pouvoir se reposer. Et nous prions que le Seigneur, notre Dieu, vraiment console notre précieux frère et notre sœur aussi, Irène et Lise et toute la famille entière, parce que là, ils ont perdu aussi leur grand-mère. Je crois que le désir aussi de mon frère était de pouvoir ramener, parce que je lui disais, je voudrais tant la revoir. C'était mon désir, en fait, de pouvoir... Je l'aimais tellement beaucoup et, et c'est vrai, je crois que quelques-uns le savent. Ils savent effectivement parce que la manière dont il s'est donné au Seigneur, ça a été tout à fait surprenant pour beaucoup. Euh, que le Seigneur console toute la famille de mon frère Emmanuel. et Nous prions vraiment pour que Dieu le soutienne. Il n'a pas cessé de pouvoir pleurer parce que même quand je l'ai eu au téléphone hier, il n'avait pas de force. Je, je le comprends, évidemment, s'il si, euh, était loin. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour sa mère. Et c'est cela qui est une consolation aussi pour notre précieux frère. Et il a fait tout pour que sa maman vienne, même quand elle était là-bas, évidemment, aussi il a fait encore tout pour qu'elle puisse revenir. Mais euh, le Seigneur, notre Dieu, a décidé autrement aussi. C'est pour ça que nous voulons prier pour notre soeur, notre frère, et aussi pour toutes ses sœurs et la famille qui est restée, euh, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse leur apporter la consolation. Précieux, sauveur et tendre Père, nous nous inclinons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Seigneur, nos cœurs, tu le vois aussi touché parce que nous, nous avons perdu notre sœur qui est rentrée à, à la maison, mon béni, mon Père, sœur Dieu, et la tristesse est vraiment profonde aussi, mon sauveur béni. Moi, je pense à mon précieux frère Emmanuel, le Seigneur, de voir que et sa maman est aujourd'hui allongée là-bas, loin au Rwanda, mon bien-aimé Patrick et, et avec les désirs qu'il voudrait tant se rendre, mais les circonstances et les conditions ne lui permettent pas, mon soeur. Je t'implore la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, puis vraiment, vraiment consoler notre frère et, et consoler aussi notre sœur Irène et, et tous les enfants, mon bénévole Père Saint-Dieu, qui aujourd'hui ont perdu leur grand-mère. Seigneur Jésus, cela a frappé la maison de mon fils, mon frère Père Saint-Dieu, cet enfant, que tu le bénisses Père Saint-Dieu. Soutiens-le, fortifie-le Père Saint-Dieu. Seigneur Jésus, tu es le consolateur, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu as vu encore ce matin combien son cœur était brisé il fondé en larmes, Père, et priant, pleurant, perturbissant Dieu parce que il a perdu quelqu'un. C'est un livre qui se ferme, mon bénévole Père Père Saint-Dieu. Oh Dieu, une histoire de sa vie aussi, mon bénévole Père Dieu, qui, qui est parti parce qu y a une maman, c'est un livre de sa vie, mon bénévole Père Dieu. Puis-tu consoler cette famille, mon bénévole Père Tibissant aussi ces soeurs qui sont là-bas, ces membres de famille qu'aujourd'hui aujourd'hui pleurent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, console, soutient et fortifie mon roi. Aide-nous aussi, Père Dieu, à, à lui apporter aussi les soutiens que nous pouvons avoir par ta grâce, mon bénévole Père Dieu, afin qu'il se sente aussi entouré par ses frères et sœurs. Nous te remercions pour ce que tu as donné aussi, Père Saint-Dieu, tu as aussi Prie et prier. nous sommes consolés ce que tu as consolé notre frère, à ce que sa maman a pu te recevoir, croire à la parole de Dieu et être baptisé en ton nom. Et nous savons qu'elle est sauvée, mon mon Père Dieu, et que maintenant elle est auprès de toi. Sois béni et glorifié, Père, pour cela, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Notre frère ne m'a fait pas qu'effectivement que l'enterrement aura lieu le jeudi, donc la semaine prochaine, vu les circonstances, avec les conditions qu'il y a aussi pour son déplacement, ça semble être un peu difficile. Mais il est aussi et il sera aussi heureux de pouvoir recevoir ses frères et sœurs. Et comme vous savez toujours comme cela se fait, vu que l'enterrement aura lieu le jeudi, que le Seigneur nous aide. Vous comprenez cela, je pense. Et aussi pour euh, me visiter, vous comprenez aussi que il a besoin de voir tous ses frères et sœurs. Mais s'il y a moyen de pouvoir savoir, vous êtes déjà assez sages. Je crois que le Seigneur vous conduira pour savoir comment faire pour que ceux qui sont nos voisins et nos voisines ne puissent pas aussi le mettre dans des conditions le plus difficiles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous, nous avons aussi notre euh, vous connaissez, vous avez, vous souvenez que chaque année, nous avons la possibilité de pouvoir avoir la communion fraternelle pour remercier notre Seigneur et notre Dieu pour l'année qui vient de pouvoir passer et la nouvelle année dans laquelle il nous a fait aussi entrer. Mais à cause, effectivement, des mesures sanitaires qui ont été prises, effectivement, ça nous a mis dans une situation un peu difficile qu'on ne pouvait pas euh, se réunir. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 27 juin, je pense que, nous sommes passés de 200 à l'intérieur à 400 à l'extérieur. Donc ce qui veut dire qu'on peut se rassembler tout à fait à l'aise, puisque les mesures sanitaires ont été donc allégées davantage. Donc, nous avons donc... Alors, ces désirs étant toujours de pouvoir se retrouver avec nos frères et sœurs, par la grâce du Seigneur. Alors, le 25 juillet, c'est une date effectivement qui a été retenue pour que nous puissions avoir la communion fraternelle nous n'avons pas pu avoir effectivement au mois de janvier. Donc nous revenons effectivement à pouvoir l'avoir à partir du 25 juillet, donc le mois qui euh, commence effectivement dans quelques jours. Et à cela aussi effectivement j'ai eu à pouvoir recevoir le frère euh, Syria qui est aussi notre sœur aimée, qui ont voulu aussi s'unir avec notre... Euh, frère euh, Juan et, et ils ont aussi émis les désirs que euh, le 25 soit aussi le jour où leur mariage sera donc aussi donc célébré. Donc, euh, nous, aurons, nous aurons la communion fraternelle et en même temps aussi le mariage de notre frère Juan et de notre soeur Aimée. Ils sont donc effectivement aussi donc, et en France. Nous remercions notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Et, et tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fait, c'est pour notre bien. Et nous croyons qu'effectivement, que, s'il si le fait, c'est pour que nous aussi nous réalisons que c'est vraiment aussi important pour chacun de nous. Nous croyons que, euh, en ces temps où nous sommes, nous avons besoin de pouvoir nous retrouver ensemble les uns avec les autres pour que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de notre Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser la fidélité de ces dieux que nous avons eu la grâce de pouvoir connaître et qui s'est fait connaître donc à nous. Nous sommes de ceux-là qui peuvent réellement, comme nous le disons, peut-être qu'on l'oublie, mais être beaucoup plus reconnaissant, vraiment reconnaissant. Et je le répète, frères et sœurs, parce que il y a parfois ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle auprès de ceux qu'on peut appeler des frères et des sœurs. Parce que ce que Dieu n'a jamais cherché à pouvoir avoir de bénéfices ou de demi filles en fait. Dieu a besoin d'avoir de, de fils complets et de filles complètes. Alors, quand on est complet, alors on pose les actes, effectivement, d'une manière assez correctement, complète, parce que nous sommes... Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu un peu en moitié. On peut... Non, mon frère et ma soeur, je prie Dieu, je lui implore la grâce que vous puissiez aussi avoir les yeux ouverts. C'est-à-dire que vous-même, vous vous tenez là pour vous juger vous-même par rapport à la parole de Dieu. Et si cela ainsi, parce que l'Écriture dit que le jugement commence dans la maison de l'éternel, alors quand nous sommes jugés par la parole de Dieu, que Dieu soit béni, c'est un privilège extraordinaire, c'est une grâce extraordinaire, frère et soeur, que, étant jugés par la parole ici, sous terre, alors nous évitons d'être jugés de l'autre côté. C'est pourquoi que les, vous savez, les habitudes ne doivent pas s'installer. Nous devons soupirer après quelque chose toujours de meilleur au jour le jour dans notre vie. Faire, enfin, on ne doit pas soupirer toujours au plaisir de la chair, au plaisir du monde, effectivement, parce que toutes ces choses passeront un jour. Que vous les vouliez, que vous les vouliez pas, que vous vous entourez de tout ce que vous voulez, ces choses passeront. Le problème, c'est que et c'est comme l'apôtre Paul le dit, le, le, il, il, il, le Dieu de ces siècles a aveuglé, hein, les a aveuglé pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'Évangile effectivement ainsi de suite. Parce que euh, notre adversaire, en fait, le diable aveugle souvent les gens et les gens ne voient pas en fait. Je parlais. Bien, yeah. euh, docteur, si tu viens encore, parce que je vois toujours sombre ici, tourne-la un tout petit peu, que je, je comprends que oui, j'ai compris que hein, c'est pas ta faute, docteur. Parce que la chose ici qui était là était. Et, tu, et est, ça fait un peu drôle de pouvoir toujours voir un tout petit peu de choses. Je, je parlais avec notre euh, jeune sœur, euh, je pense à Christelle, la fille de notre euh, sœur ici. Euh, c'est éteint Merci. La, soeur de no... la fille de notre sœur ici, euh... Euh... Cornelis. Merci. Et, et, <rire> C'est vraiment une très gentille sœur. Je crois que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir la recevoir. Peut-être que dans le... le lointain passé, je n'en ai... ai plus, mais quand je l'ai eu dans mon bureau, j'étais vraiment très heureux de voir combien et... Et... il avait un cœur, j'étais vraiment touché et alors que Dieu la bénisse et c'est que elle aime le Seigneur et, et je lui disais une chose Je lui dis il, il, il y a choses dans notre vie en tant qu'humain quand nous marchons je dis et c'est si ce que nous avons des besoins nous avons des désirs en fait mais nous nous accrochons à Dieu parce que nous voulons que Dieu nous guide que Dieu fasse quelque chose pour nous et que Dieu nous parle aussi effectivement comment on doit faire les choses et souvent, souvent l'homme est ainsi quand Dieu lui montre la voie qu'il doit suivre et qu'il lui montre effectivement, en fait, qu'il le conduit dans cela pour que ça soit, en fait, la, la, que la volonté de Dieu s'accomplisse pour lui, la plupart du temps, nous refusons souvent cette voie dans laquelle Dieu nous place. Mm -hmm. Parce que nous trouvons que ça ne correspond pas à notre vision, en fait, de la chose que nous demandons à Dieu. Ah oui, oui, oui. La grosse erreur que nous avons, ce que nous avons à pouvoir demander que soit au Seigneur, mais en ayant déjà dans notre esprit et notre conscience et subconscient, la manière dont nous voudrions que la chose se passe. Et puis vous vous fâchez contre Dieu quand vous n'en avez pas la chose. Dieu, je t'ai prié et tu ne m'as pas donné. Mais alors Dieu te donne, mais dans la manière dont lui veut. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, on doit changer. Amen. Dieu n'est pas notre domestique. On ne peut pas lui dire de faire ceci, faire cela. Effectivement, il ne peut pas. Il est Dieu. On lui donne du respect, mon frère. Je ne viens pas prier ici pour que Dieu fasse ceci pour moi. Non. Si tu viens pour cela ici, sa place n'est pas ici, frère. Je viens prier pour le supplier. Seigneur aide-moi à être conforme à ta volonté. Que ça me plaise ou pas, mais ce que je veux c'est ta volonté. Alléluia Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ce que je veux pas la mienne mon frère. Le maître nous a montré la voie. Ce que Dieu cherche mon frère et ma soeur, ce sont des fils et des filles qui ont un caractère. Ah oui, ça sert à quoi de pouvoir être là Évidemment, effectivement, vous n'y êtes pas, mais simplement pour passer votre temps, vous de pouvoir retarder les autres. Dans nos armes. Mais c'est vrai, parce qu'on a toujours quelque chose à pouvoir se plaindre. On a toujours, effectivement, nous, il y a un temps, quand on est enfant, on peut se plaindre, « Papa, tu ne m'as pas bien tenu la main, on comprend. » Mais maintenant que tu as appris à pouvoir marcher, Pourquoi se plaindre? Mon frère et ma soeur, je crois que nous allons lire dans la scène écritures 1 Corinthiens, je pense, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 1, et je pense que c'est là, oui. Un Corinthien au chapitre 1, et, et, et ici, nous, nous lisons à partir du verset 1, Corinthiens 1, verset 1 dit Paul, apôtre, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et, et le frère Sosten,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 « Ah, mon Dieu, de continuer les actions de grâce pour, à votre sujet, pour la grâce des dieux qui vous a été donc accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est vraiment fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Donc nous, nous, nous voyons effectivement le, le long du cœur de, de cet homme. Et ce qui est particulier avec cet homme, effectivement, il, il a toujours été poussé par le Saint-Esprit pour qu'il puisse davantage s'introduire, pour que même ceux-là qui, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir le connaître, effectivement, qu'ils comprennent effectivement à, à qui effectivement ils ont affaire, effectivement, mais, et pourquoi effectivement et, et les choses sont dites ainsi. Que ce n'est pas un aveu effectivement qui vient il commence à pouvoir raconter des histoires qu'il a eu à pouvoir entendre quelque part ou à, à, à discuter avec les gens et puis il vient effectivement pouvoir pondre la chose effectivement parce que c'est ce qu'il a eu à pouvoir entendre et c'est si ce qu'il qu rapporte. Non, non Non non non c'est une personne qui a quelque chose de particulier et bien sûr que oui, mon frère et ma soeur. Et, et, et c'est la même personne, effectivement, qui, qui, qui, qui s'est tenue. Je crois que la Galate, on, on essaie de pouvoir le répéter et, et le lire, effectivement. Mais c'est avec raison qu'il pouvait arriver à pouvoir faire qu'on pense là. Avec, avec aussi une détermination pour que ceux qui, qui sont appelés, ceux qui sont des dieux, qui comprennent, effectivement, la profondeur et la Pensée de Dieu pour l'œuvre de Dieu, pour ce que Dieu est en train de faire. Parce que moi ici, je ne peux pas stopper Dieu. Tout ce que vous voulez faire, vous voulez faire comme vous le voulez. Mais ça ne pourra jamais interférer dans le, dans le programme de Dieu. Amen. Non Amen. Ce que Dieu a décidé de faire, il est fait. Sans toi, il le fera. Avec toi, il le fera. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas tenu par toi pour que son programme avance. C'est toi qui dois supplier Dieu. Seigneur Dieu. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la Bible dit qu'il dit la chose arrive. Lorsqu'il donne, elle doit exister. Alors, qu'est-ce que ton gratteur peut faire dans l'œuvre de Dieu Rien. Rien. Tu ne peux pas influencer Dieu. Parce que j'ai dit, j'ai tu même si tu ne chantes pas, même si tu ne fais rien, tu ne peux pas influencer le programme des dieux, frère. Alléluia C'est nécessaire, mon frère. Ce qui est important pour toi et moi, c'est le programme de Dieu. Ce que Dieu fait, ce que, que que son nom soit béni, parce que il s'est donné la peine. Lui, Dieu est très haut de voir venir à toi pour te révéler. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'étais loue. Amen. Ne, ne jette pas, ne méprise pas la grâce du Seigneur et ne prends pas à la légère ce que Dieu fait pour toi en fait. Il oui. dit, je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Pensez-vous que Dieu perd son temps dans ce qu'il est en train de pouvoir faire. Non, c'est un privilège, sœur, frère, je ne sais comment vous le répéter et vous le dire. Pour que vous abandonniez effectivement aussi votre train, train effectivement votre façon de pouvoir être là, je suis déjà, vous n'êtes nulle part, mon frère. Quand vous êtes dans cet état, il y en a, de toute façon, il vient, gérer et que bon, je, je, de toute façon, il a tout fait pour moi, j'irai, il y a un problème avec toi. Ah oui oui, mon frère, il y a un problème avec toi. Parce que jusqu'aujourd'hui, il faut soupirer que, vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas, je pense que nous l'avons lu, nous revenons ça, nous l'avons lu avec vous dans les livres des, des, des Hébreux. <rire> Hébreu au chapitre 10, je pense pas. Chapitre 10, regardez très bien comment comment il redit encore, afin que nous soyons toujours conscients, mon frère, de ça. Et de ne pas dormir sous nos lauriers en disant, oh, c'est déjà fait parce que c'est déjà fait. Non, monsieur, regardez très bien. Hébreu au chapitre 10, nous lisons à, à partir du verset euh, 30, 35. Je pense, oui, 35. Voilà, 35. Voilà. Il dit. <rire> Hébreu 10, verset 30, dit, mais n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand on dit n'abandonnez pas, ce qui veut dire qu'à un certain moment, vous pouvez abandonner. Ah oui, si on dit n'abandonne pas, c'est parce qu'à un certain moment, ben, tu vas commencer à flasher. Oui, c'est comme ceux qui disent, mais, mais, mais depuis que les pères sont partis, ont dormi, toutes choses demeurent à Paris. Frère, je viens, je chante, tout le monde a toujours chanté depuis des années, depuis qu'il est parti. On vient à la réunion, je chante, je rentre, et qu'est-ce qu'on nous dit toujours Jésus revient bientôt. Et depuis des années, j'en entends toujours, même avant que nous naissions, Jésus revient bientôt. Et vous comprenez Et c'est ça, en fait. Vous savez, les choses de Dieu, frères et sœurs, elles sont tellement si. Les, les anges le savent. Et Satan sait que ce que Dieu a dit réellement, alors cette chose-là va réellement s'accomplir. Et quand on dit qu'il vient bientôt, c'est sûr et certain qu'il vient bientôt. Oh, mais que ça dure ça, ça pendant, je ne sais pas moi, 200 ans ou 300 ans, et que par exemple, ils sont partis à il ans, ils disaient toujours, il revient bientôt, et il n'est pas encore venu. À ce moment-là, tu vas dire, bon, mais c'est l'un des temps de pierre. Il disait que le Seigneur reviendrait bientôt. Et, et bien, ils sont tous morts. <rire> ils ne l'ont pas vu. Et puis, dans notre temps aussi, quand même on dit que le Seigneur revient bientôt, est-ce que vraiment, il va revenir vous comprenez Vous dites que, frère, mais c'est pas possible, tu nous parles, ceci. Juste deux pierres, rapidement, puis je reviens dans, dans les hébreux ici, regardez bien. Dans deux pierres, deux pierres, deux je, pierre, je pense que c'est ici, chapitre 3. Puis nous revenons, vite, il dit, <rire> Voilà ce que cet homme de Dieu ici nous dit. Il dit, voici, chapitre 3, verset 1, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre... Je cherche à quoi À éveiller par des avertissements votre quoi Saine intelligence. Donc afin en fait que vous ne dormiez pas. Ah oui, parce que l'objectif de l'adversaire, effectivement, est de pouvoir vous acculer avec des pensées pour vraiment vous refroidir. Ah, mais les choses sont pareilles. Non, messieurs, les choses ne sont pas pareilles. Amen. Dieu n'est pas en retard dans son programme. L'important, c'est que tu vois le programme. oui, en fait les programmes. Oui, Satan veut t'aveugler. Oui, mon frère et ma soeur. Parce qu'avant que le Messie n'entre en scène, il fallait une succession de choses. Amen. Amen. Ah oui, ah oui, messieurs. Amen. Il allait parler, effectivement, de Jean-Baptiste d'abord. Oui. <rire> Ah oui, vous n'avez rien remarqué, frère. L'ange Gabriel est, est parti voir effectivement le papa des gens. De vous savez que vous me connaissez, non Amen. Et quand il est allé voir Zacharie, tu ne mm -hmm. sais pas, vous connaissez cela, non ah, Il oui. lui a parlé. Et, et Zacharie, ah, il était, comme l'écriture le dit, un homme qui aimait Dieu avec sa femme, S'accrocher à la parole de Dieu, il vivait, il faisait tous les efforts pour être conforme aux saintes écritures. Frères et peu importe ce que le monde peut dire de vous, peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, aussi longtemps que tant bien que mal vous accrochez à la parole de Dieu, à vivre selon les saintes écritures, les yeux de Dieu sont sur toi. Même si vous ne sentez pas, même si vous ne voyez pas dans le songe, mais soyez sûr et certain. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il ne s'agit pas de sentir. Mais d'avoir la foi de croire, Seigneur. Alléluia. Tu l'as dit. Dieu, regarde ta foi, mon frère. Tu même si tu ne vois rien dans les choses. Oh, frères et sœurs, mais sois simplement dans la foi, dans l'assurance. Que toi, tu l'as dit, je me tiens là. Je ne sens rien, mais je me tiens là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la vérité, mon frère. C'est comme ça qu'ils a gagné dans la -été. Il n'a pas dit qu'on a vu qu un songe, qu'on a senti. Non, mais autant marqué de Dieu, l'ange est venu. Amen, amen. Amen, amen. Oh oui. <rire> Et... Et, et, et lui-même, Zacharie, était surpris. Regardez comment l'ange parle de cela dans le livre de Luc, je pense, c'est cela, oui. Oui, que Dieu m'aide. Je pense que dans le livre de Luc, je pense que c'est cela, ici cela est ainsi. Donc nous, nous comprenons. Voilà, Luc au chapitre 1, je suppose que c'est cela, oui. Et voilà, et voilà, voilà. Ah, merci Seigneur partout.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 Et voyez-vous, on n'a pas entendu dire que, euh, il faisait ceci pour que les gens voient quelque chose. Vous savez, en fait, de tout leur cœur, simplement, ils, ils avaient ce désir. Je pense que comme on a même cité en disant qu'Elisabeth, effectivement, était entre des filles d'Aaron, effectivement. Donc, vous voyez. Déjà, la, la manière de vivre et l'influence qu'on a sur nos enfants et sur nos filles, effectivement. C'est pour ça que nos filles doivent écouter les parents, pour savoir comment se comporter dans la maison de leur mari plus tard, plus tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On a besoin, on tape. En fait, ceux qui vous donne le soi-disant témoignage. En fait, vous savez, c'est que okay, Dieu ait pitié de nous. Vous avez compris ce qui s'est passé dans les, dans les informations. Et, ok Dieu nous aide. Aujourd'hui, le mal est devenu le pire. Ah. Oh. Mais toi, fils de Dieu, Fille de Dieu, dans un temps de ténèbres comme ça, brille comme une étoile. Vous savez, à cause de ce nom que nous portons, on ne nous laissera pas tranquille. Si tu penses que tu vas avoir du tout repos ici sur terre, tu t'es tu, tu, tu, tu, tu trompé des lieux, en fait. C'est pour ça que nous devons être préparés. Notre Maître nous a parlé avec raison. Ils vous haïront. On ne peut pas vous aimer surtout dans une génération comme ceci. Vrai, <rire> quand même. Oui. Regardez comment les gens se redressent. C'est vrai. Vous regardez, dit Seigneur, c'est fini. Mm. Il faut que nous puissions voir les scènes d'écriture, enfin qu'on ne puisse pas juste simplement regarder les infos. On voit comme ça, ça m'a laisser passer. C'est-à-dire qu'il y a des points sur mer qui sautent, vous dites, ah Seigneur, ça c'est. Nous savons maintenant où est-ce que nous en sommes. Véritablement. Ne marchez pas comme ça, comme des aveugles, effectivement, mais marchez comme des hommes et des femmes qui sont éclairés. Lève-toi et sois éclairé. Amen. Ne perds pas ton temps à pouvoir marcher toujours avec des soucis dans la tête. Nous en avons tous des problèmes. Amen. Tu es occupé par des soucis, c'est que ça t'en veut. Tu perds de vue, de voir, effectivement. Et, et souvenez-vous, euh, je reviens dans Luc, souvenez-vous, frères et sœurs, ce que le Seigneur avait dit, il dit, mais quand vous verrez Jérusalem investi? Donc, ces hommes et ces femmes devaient être aux aguets. Imaginez tout un tas de soucis, il peut rentrer comme ça, il voit même un, un soldat romain qui rentre, il te les touche, il passe même pas, ils les il les voit, parce qu'il est tellement <rire> occupé par ce problème, ce souci qu'il a bas, il voit même le soldat qui vient avec les, les, les, les, les, les, les, les, les lance, effectivement. Il passe, il pousse, il voit même pas. Parce qu'il dit, bon, c'est la même chose. Les soucis, les pensées. Mais quand tout le temps, même quand les soucis viennent, le Seigneur, tu as dit, tu en prendras soin. Où est-ce que j'en suis à quel moment je suis, Seigneur aide-moi. C'est la vérité, frère. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Que mes pensées sont toujours constamment à tourner vers toi. Ouais, ouais. Même si à un moment, mais je vais quand même avoir un moment de prier. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, soutiens-moi. Ouais, ouais, ouais. Et vous verrez qu'effectivement, que quand vous verrez les, les Romains rentrer, oh. ça fait un boum. C est, c est Il dit, c'est reste le temps. Ouais. Il dit, mais c'est vrai. Je vois un général qui vient. Oh, présent, une pression qui va bien. Fouillons, Parce que c'est le temps. Ouais, ouais. Oui, messieurs. Ah oui, on ne peut pas être là en train de pouvoir siroter, je ne sais pas moi, c'est quoi, on flex ici, là, devant la télévision, mmh, ah, ils, sont, ils sont devenus méchants. Hein, hein, on voit, mais tu ne te rends pas compte, mais c'est vers toi. Mais, toute cette méchanceté-là, parce que tourner vers qui Entre mais ils sont déjà eux-mêmes, ils savent l'esprit qu'il y a là-dedans, c'est l'esprit qui les génère et ils vivent pour cela, ils vont accepter tout, tout n'importe quoi. Mais c'est vers toi. Qui a été le dormir, je me fais des petits doigts des petits coussins de donner, de donner. Il faut se réveiller. Parce que la colère est à la porte. Alors nous revenons de ce que nous disons. Regardez bien. Il dit verset 6 dit Mais tous Dieu observés étaient juste devant Dieu et observant d'une manière irréprochable. Vous entendez bien D'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Elisabeth était... Et vous vous rendez compte Donc, on nous dit bien que c'est pour ça que nous devons connaître Dieu. Il est tellement parfait. Ces deux femmes et cet homme, ils étaient tellement attachés à Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Mais ils pouvaient se dire, mais moi ici, avec mon mari, nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous nous donnons totalement, et même quand, ce que je te fais, nous ne faisons même pas. Et quand même, ma femme reste stérile. Est-ce que vraiment nous prions Dieu Est-ce que ce que nous faisons, Dieu le voit Mon frère et ma soeur, toi, occupe-toi simplement de la parole. Les événements qui sont autour. Quand toi, tu t'occupes de ce que Dieu t'a demandé de t'occuper, lui va s'occuper sérieusement de ton problème à toi. Même si ça prend des années. Mon frère et ma soeur, toi la chose que Dieu t'a accordé la grâce d'avoir, c'est savoir comment toucher Dieu. Comment moi je peux toucher Dieu Et il a dit, c'est ça en fait qu'on dit, mais il enfin, faut acquérir l'intelligence et avoir aussi la sagesse. Ainsi, la réflexion spirituelle, dans, je crois, ce Proverbe 9. Hein? Mm -hmm. Alors, comment est-ce que la réflexion spirituelle fonctionne Là, ce n'est pas une réflexion charnelle, mais elle est spirituelle. Alors, tu te dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as posé la question à qui À Jérémie. Tu lui as dit, mais qu que vois-tu, Jérémie cet homme t'a répondu effectivement, c'est pour dire, mais je vois une branche d'Amali, tu as dit, oh, tu as bien vu. Et puis tu as juste un il dit, mais, mais, mais, mais, mais parce que moi, donc toi, tu veilles sur ta parole. Donc si tu veilles sur ta parole, et que moi je m'occupe à cette parole, sûr et certain, tu veilleras aussi sur moi. Je n'ai pas besoin de songes. Je n'ai pas besoin de sentir. Mais je vais simplement voir l'assurance que je m'accroche là. Et si je m'accroche ici, Alléluia, toi, tu ne pourras pas faire autre chose. Tu t'accrocheras là. C'est là où moi je serai, Seigneur. Alléluia, tout le monde m'abandonnerait. Mais toi, tu me retrouveras là. Oui, Monsieur, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'ils sont morts tous dans la foi. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur, il savait que Dieu n'abandonnera pas sa parole. Alors je meurs dans la foi. Il me retrouvera. Joseph l'a dit. N'oubliez pas mes eaux. Parce que je crois qu'il reviendra, il fera sortir d'ici. Et c'est vrai, Dieu n'avait jamais oublié les eaux de Joseph. Mais les eaux des autres, les eaux des autres, ils sont restés en Égypte, mon frère. Oh oui, mon frère et ma soeur. Mais les eaux de Joseph, jamais. Après des années des années, il était conservé. Gloire à Dieu, il y avait une promesse. Peu importe les événements, peu importe la situation, toi, accroche-toi simplement. Parce que nous savons que Dieu ne fait rien sans sa parole. Pour ressusciter, il a besoin de ça. Sa... Voilà Il fait toute chose par sa parole puissante. Bon. Il agit, il transforme, il crée, il fait oui, toujours par sa parole. Alors Seigneur, je suis là. Quand tu viendras, tu me trouveras là. Alléluia Gloire à Dieu, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, ces prophètes prophète qui est accroché à la parole de Dieu. Même quand il mourut, ses os dans le, dans le cimetière, oui. Là où il était enterré, quand on était venu avec un mort. Quand les morts, peut-être, ils ont fui, on laissait tomber le corps, et le corps est tombé sous les os de cet homme-là. Le, le, mort est ressuscité. Il est revenu à la vie. Parce que ces corps-là est mort à la promesse, il y avait la vie. Oui, mon frère. Nous ne perdons pas notre temps. On me dit, oui, depuis que vous priez, on voit que vous devenez toujours quoi, mais ça ne change pas. Nous, nous sommes des millionnaires. Nous, nous avons de l'argent qui rentre tout le temps. Mais vous, c'est toujours la tristesse ici. Il dit, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne me suis pas accroché à ces dieux pour avoir des millions. Non! <rire> je n'ai pas cherché pour des millions non. Toi tu t'es trompé des lieux oui. Moi je n'ai pas cherché pour des millions oui. Moi je l'ai cherché effectivement pour ce qu'il est pour moi oui. Pour le salut de mon âme. Oui. oui mon frère et ma soeur Pour que nous ne puissions pas être, toujours être secoués Parce que Satan il sait toujours utiliser des gens Utilisez des personnes pour... Parce que ce qui détruit souvent les gens, c'est la parole qui sort de la bouche des autres. Il Parfois, il va faire en sorte que quelqu'un se devienne comme un frère. Il n'est pas totalement un frère. Comme une sœur. Mais n'est pas totalement une sœur. Satan l'a placé là pour simplement commencer à pouvoir vous créer des problèmes. Parce que c'est que Satan a peur, c'est que vous puissiez augmenter dans le spirituel. Il a peur. Alors à ce moment-là, quand on voit que tu te donnes davantage, effectivement, il secoue son instrument. Il vient, tu te peins. Il y en a de ceux-là qui se prennent. Ouf Il se croit qu'elle est, est, est la seule spirituelle. Donc, tu entends qu'on te vise, toi. Quand tu entends ça, si ça vient d'un païen, je supporterai. Mais ça vient de celui qui est assis, qui dit qu'il est mon frère, ou qu'il est ma soeur. Alors, tu chantes dans ton cœur, effectivement, la douleur qui vient et qui commence à se passer maintenant. Ton zèle là pour s'accrocher à Dieu commence à vaciller. Et puis il va commencer à voir les choses Oh oui, mais <rire> il y en a de ceux qu'on connaît qui étaient avant, les autres là. Ils se disaient aussi. Et puis après, on ne les voit plus. Donc tu dis maintenant, mon Dieu, mais, mais qu'est-ce qui va m'arriver aussi C'est Satan en fait qui sème des T'as pensé à toi alors que tu étais dans un élan. Toi, tu ne vis pas pour ce que les autres ont eu à pouvoir vivre avant. Tu vis pour ce que Dieu t'a dit. Amen. Et tu, Amen. tu ne vis pas pour que les autres disent de toi. Amen. Tu vis pour ce que Dieu dira de toi. Amen. Alors, il y a une chose qui. Oh, je reviens ici. Il y a une chose que nous devons comprendre, nous c'est souvent avoir l'oreille. S'il vous plaît, l'oreille exercée. Pour entendre quand le Seigneur parle au travers de l'un. Et quand c'est le diable qui travaille effectivement aussi, qui parle au travers de l'autre. Parce que le diable utilise la bouche. Ah bien sûr, effectivement aussi. Donc. Et alors toi, tu dois voir hum, hum, hum, Comme écoutent les disciples, effectivement aussi. Vous vous, vous souvenez, je vous l'ai dit aussi ici, hein, lorsque euh, Pierre était là au-dessus... Hein, il hein, reposant puis, bah, Et puis il a eu une vision Qui lui demandait de faire quelque chose De totalement contraire à la parole de Dieu Vous entendez bien Amen. Cette voix lui dit Lève-toi Pierre, tue et mange mm -hmm. Vous avez remarqué la réaction d'un homme de Dieu Un fils de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en soi. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit, arrière-de-moi Satan. Non. Parce qu'il vient de lui dire quelque chose qui est contraire. Est-ce que vous me suivez C'est pourquoi ne soyez pas plus sages que Dieu. Amen. Ne fabriquez pas votre propre évangile. Amen. Laissez Dieu vous introduire lui-même dans son évangile. Parce qu'on appelle, on dit cela, c'est l'évangile de Christ. Ce n'est pas mon évangile, mais l'évangile de Christ. Donc il, il ne pouvait pas dire arrière de moi, Satan. Parce que l'esprit qui est. C'est extraordinaire. Restaurant un peu de réfléchir, C'est quand même extraordinaire. Comment Dieu dispose l'intérieur de ses propres élus. Ce n'est pas possible. Les pharisiens et les sadducéens. Il pouvait tuer les gens, mais ce c'est pas possible. mais ça, en tout cas, c'est pour ça qu'ils traitaient effectivement même, même, même Paul qui était euh, aussi de, de, de leur nombre à l'époque, effectivement, depuis que le Seigneur avait changé pour un hérétique. Et puis, tu vas lui dire que voilà, que le Seigneur a eu à pouvoir, j'ai vu une nappe qui est descendue et, et des cieux en plus avec tous les aliments purs. Que Moïse a eu à pouvoir interdire de, de, de, de manger, de, même de toucher. Ça. Vous, vous, vous, vous me regardez, mais c'est dans la Bible. Parce que les gens vont dire ces frères ici, ils exagèrent. Ils disent, moi, je n'exagère rien. Je vous lis l'évangile. C'est dans la Bible, dans les actes, au chapitre 10. Bon, vous voulez qu'on lise parce qu'on peut dire qu'effectivement, qu il est en train de pouvoir conduire les gens à faire de n'importe quoi. Je ne conduis personne à faire n'importe quoi. Je conduis les hommes à croire au Seigneur et d'agir selon la parole de Dieu. Et comme nous savons que ce que Dieu a dit, c'est notre absolu, on ne peut pas juger Dieu, on croit en Dieu et on fait ce que Dieu dit. Ah oui, oui. je le répète encore, il a dit que tout homme sera connu pour... Qui est le seul vrai Dieu. Merci. Alors nous voyons là, et, et ici, euh, et chapitre 10 des, des actes, et, et nous lisons à partir du verset euh, 9. Le lendemain, comme ils étaient donc en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure. Vous connaissez cela, non Que -ce qu'on avait envoyé. Pierre monta donc sur le toit vers la sixième heure pour prier, pour prier gloire à Dieu. Il eut donc faim et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba donc en extase. Il vit donc le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait donc vers la terre. Vous y êtes Voilà. C'est la même chose que vous, hein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 Moïse avait bien dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, effectivement. Parce que si vous touchez cela, vous êtes impur, effectivement, sinon, c'était des choses qui étaient interdites. Vous suivez Pierre Interdites. Et, et, et maintenant, Pierre... C'est parce que souvent, nous nous prenons plus spirituel que les spirituels même. Et alors... On commence à juger tout le monde, effectivement, on point du doigt dans tout le domaine des sens et des travers. parce qu'on veut montrer que nous, on connaît mieux, nous, on sait mieux, comme, comme, comme ces femmes, ces, ces hommes-là qui étaient venus avec des pierres pour pouvoir lapider. On montre toujours qu'on connaît mieux, et c si on connaît mieux, tête doctrine, parce qu'il y en a de ceux que j'entends, ah, les pasteurs, lui, euh, il ne prêche pas, parce qu'ils ne, ne, ne va pas dans, dans, dans les citations, il ne se réfère pas. Ah, dans ce que euh, les prophètes a eu à pouvoir réellement aussi dire. Donc nous avons un enseignement assez élevé pour pouvoir donner en fait le président Moi, j'ai euh, toujours dit aux gens, j'ai dit, frère, vous goûtez vous, vous, vous ici, si vous sentez que vous avez un enseignement à pouvoir donner qui est approprié. <rire> Donnez-le. <rire> Il y a de la place, mais pas ici. Amen, amen. Donc, euh, vous avez de la place, vous, vous voulez avoir de la place. Mais ici, je crois qu'il n'y a pas de place pour les blagues, il n'y a pas de place pour vos, vos histoires qui vous montent dans la tête, parce que nous avons souffert assez. Quand, quand Dieu, quand Dieu notre Seigneur, nous a accordé la grâce d'être appelé au ministère, vous étiez encore en couche. Vous rampez encore à quatre pattes. Oui parce que <rire> l'expérience que nous avons eue avec les Seigneurs pour que nous puissions nous tenir effectivement devant le peuple de Dieu, oui. vous ne l'avez pas encore. Amen. Vous avez l'expérience simplement d'avoir été en dire il a dit ceci et puis ça, puis surtout en lisant beaucoup de brochures, effectivement. Et vous pensez pouvoir devenir docteur Ah, que Dieu nous aide c'est douloureux parce que quand Dieu nous parle et nous montre la voie, en fait, nous retournons en fait contre Dieu pour dire non, c'est pas ce que moi je veux. Si Dieu a fait de toi, je reviens dans tout ce que je veux lire, effectivement, vous inquiétez pas. Si Dieu a fait de toi, comme un peu, notre frère ici, un grand ici qui est assis là, ah, les fils de notre ici. Marcel qui joue Tam Tam euh, Si Dieu a voulu que notre Timothée Je n'ai pas dit que tu seras toute ta vie comme ça, ça A voulu que Timothée tape le Tam Tam mm -hmm. Mais, Tu aimes bien taper le Tam Tam non Timothée il tape son Tam Tam Si Dieu a fait de toi que tu puisses Simplement euh, t'asseoir à côté Pour entendre le son de Tam Tam Sois seulement heureux tu n'as pas dit, moi je vais taper, parce que je suis meilleur que Timothée, je vais taper. Mais il n'y a pas en toi cette chose-là, de taper. Parce que quand Timothée tape le tam-tam, il tape, il tape, tu vois, ah c'est normal de taper comme ça. Mais en fait, à un certain moment, il est saisi à l'intérieur. Quand les cantiques montent, on sent le rythme qui monte, qui joue. La chose qui est dans son intérieur, toi tu ne l'as pas. Tu dis, mais c'est comme un petit gamin, hein? et pourquoi bon, lui, il peut... Moi, tu vas venir avec, tu as vas peut-être apprendre ça chez les, chez les basistes, je sais pas moi, c'est les gens qui chantent les, les chansons du monde, puis tu veux taper les tam tam avec les rythmes que tu as, mais ça n'ira jamais. Allez, allez, allez. Hein? Et si les tam tam, là, n'est pas tapé comme les autres rythmes il est tapé dans la crainte, il est tapé aussi dans l'inspiration, on est dans l'esprit. Le cantique est donné, on est, on est conduit, puis on sent, on rentre encore, on tape la main, passe par là où toi tu ne peux pas passer. Cette main qui tape là, et donne le son qui correspond à ce que nous avons. Écoutez Daniel quand il joue son pied, prie, prie, prie. On disait, mais c'est comme dans les orques. mais quand Daniel tape... Vous sentez que... Il n'est pas la même chose qu'un... Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Mais on sent que ça va avec les cantiques, ça va avec cela. Quelqu'un qui veut dire, moi j'ai appris, je peux faire mieux que ça. Mais vous lui donnez ici, on ne va pas chanter. Mais il faut... Alors, assieds-toi simplement. Glorifie Dieu de ce que je peux entendre comment un don fonctionne. Ah ouais, bah bon, revenons à ce que nous disons. Que Dieu nous aide. Parce que... Que Dieu nous soutienne. Alors, nous lisons ici, merci Père. Il dit, euh, c'est cet acte 10 que nous lisons, hein. et voilà, il se trouve les quatre pièces, verset 13, il dit, une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu et mange. Sûr et certain que, et si c'était euh, quelqu'un d'autre, il se lèverait brusquement pour dire, arrière de moi, Satan Il pourrait même aller raconter aux gens, j'ai un témoignage un témoignage extraordinaire. J'étais là, j'étais sur le toit, et puis je vois, j'ai dit, j'ai vu combien Satan est venu me tenter. Hein? Et puis je l'ai chassé arrière de moi, Satan. Mais c'est pour ça, vous devez être prudent dans ce que aussi vous, vous vivez, ce que aussi, vous voulez aussi témoigner. C'est nécessaire. Priez d'abord pour arriver à voir, réaliser, est-ce que c'est vraiment la manière dont Dieu veut que je, et c'est comme cela, c'est nécessaire cela. Parce que si c'était quelqu'un qui était là, qui a pu voir cela, il va certainement, et puis évidemment, frères et sœurs, combien tout le monde ils sont parfois spirituels ou superlatifs, et, et entendre qu'on t'a montré. Quelque chose comme cela que le prophète avait dit de es ne pas faire, es de ne pas toucher ni manger. Vous comprenez cela mm -hmm. Et on te dit que lève-toi, tu es mange. Tu, tu. Mais la personne va dire, mais vraiment, oh tu es vraiment spirituel. Donc tu as vu le diable est venu t'étender et tu l'as chassé. Mm -hmm. c est, c est, ce n'était pas les diables. Mm -hmm. Non. Alléluia. Je reste là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Que parfois vous vous prenez pour spirituel, mais en fait vous ne l'êtes pas. Vous êtes simplement quelqu'un qui est dans une logique. Avec Dieu, il n'y a pas de logique. Avec Dieu, il y a la foi. La connaissance de l'auteur. Il fait ce qu'il veut, mon frère. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide, frère. Nous avons formé nos doctrines sous base que nous avons eu à voir entendre. Il n'y a pas de doctrine, frère. Ils sont simplement sous l'enseignement des apôtres. Ce que Dieu n'a pas dit, moi, je ne vais pas le dire. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ceux qui aiment les citations aussi. Vous savez pourquoi? Notre précieux frère Branham a prêché, effectivement, sur... « Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit » Je ne suis pas docteur, vous qui êtes de docteur dans cela. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit Et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné Et puis lorsqu'il a voulu prêcher comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas voulu qu'on l'enregistre. Oui, vous m'en voudrez, vous parlerez, mais un jour, vous direz, cet homme-là qu'on a méprisé, qu'on prenait comme s'il était contre le prophète, eh bien, on, on s'était trompé. Et, et ça, je vous l'ai dit déjà sur cette terre. Mm -hmm. que, que vous le sachiez, frère, que vous puissiez avoir la surprise. Je ne, je, ne, je, ne, je, ne, je ne suis pas en train de suivre un homme ou une doctrine je suis, je suis en train de suivre parce je, quand je dis je suis hein, on peut confondre que je suis bon, mais, mais c'est les suivre je suis en train de suivre donc je suis c'est lui qui est l'auteur de la, la grâce que nous avons c'est que nous avons l'auteur et, et, et aussi l'Esprit de l'auteur. Amen, amen. Mmh. Oui, mon frère et, et oui, ma soeur. Et c'est comme cela que nous lui rendons gloire et honneur pour cela. Revenons à, à notre frère. Donc, il, il a prêché, donc, euh, qu'est-ce que c'est que Saint-Esprit Pourquoi le Saint-Esprit a été donc donné. Je me pose la question de savoir si tout le brananistes euh, ...lise bien les prophètes et écoute bien cela, effectivement, aussi que ces deux brochures-là... Puisque l'autre enregistrement, je me dis, on n'a pas enregistré. Parce qu'il n'a pas voulu qu'on enregistre pour ne pas en faire une doctrine je crois que les banalistes doivent être au courant ils pensent que nous ne savons pas comme nous ne le sommes pas effectivement mais quand j'ai commencé à lire des brochures ils n'étaient pas encore nés quelques-uns parmi c'est vrai cela quand nous étions enfoncés dans, dans cela parce qu'ils savent, ils se disent eux que, oh, ils connaissent bien les prophètes parce qu'ils citent les prophètes dit, nous étions de leur nombre pour qu'ils rentrent tout ce s'asseoir, mais qu'ils m'écoutent et disent « Oh, votre pasteur, il ne vous donne pas. » Qu'est-ce que vous pouvez leur donner de plus que moi, j'ai réussi, par rapport à vous Les sceaux, Je peux même vous poser la question pour savoir qu'est-ce que vous, vous savez du sceau Vous me direz, les prophètes a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit en rapport avec les sauts. Vous oh, voyez Oh frère, venez, je vous rassemble, je vais vous donner quand même ce que, ce que j'ai. Ce que tu as, c'est quoi Tu as simplement recopié ce que le prophète a dit. Qu'est-ce que toi tu as C'est important que tu t'asseyes. Tu te prends trop pour très sage parce que tu as mémorisé des brochures. On n'a pas besoin de. Nous avons aussi la mémoire hein? on peut voir, mémoriser. Mais on a trouvé que les de mémoriser tout cela, c'était des déchets. De mémoriser, ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'appelle pas des gens qui sont des perroquets. C'est pour que vous ne soyez pas troublés quand vous verrez quelqu'un qui vient. J'ai à te dire, j'ai une révélation parce que je crois que vous ne recevez pas très bien. Les, là, le prophète a dit, allez dire, dis-lui simplement. Si le prophète a dit, il t'a dit à toi. Parce que tu dis, le prophète a dit, il a dit à qui? Est-ce que vous comprenez Juste pour que vous puissiez savoir la position à pouvoir. C'est dont nous avons à pouvoir dire. mais Je vais savoir qu'est-ce que les saintes Écritures disent. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Peu importe ce qui peut vous arriver dans les temps à venir, ce qui peut nous arriver dans l'avenir, mon frère et ma soeur, ne quittez jamais ceci. Même si on voudrait des milliards, même si on veut vous ôter la vie, Accepter de mourir pour ça. Amen. Ne vendez jamais votre droit de naissance Amen. pour pouvoir, oui, si j'accepte ça, je serai avec beaucoup d'amis. Un jour, ils vous abandonneront. Amen. Le vrai et le véritable. Amen. Amis, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que <rire> je reviens plus de vite, vite ici. Vous me donnez un peu de temps Ne vous fâchez surtout pas. Vous voyez quel est le véritable ami que Job avait trouvé. C'est vrai, ma soeur. Oui. Ce qui était auparavant, il ah, Job, Job, Job, Job, Job, Job. Dieu dit Je vais te montrer. Que tu vois ce qu'il y a dans l'homme. Maintenant, quand Job. A... Et Dieu a permis, parce que Dieu voulait pousser son fils plus haut. Parce que chaque épreuve que Dieu vous fait passer, c'est pour toujours vous faire monter. Oui! de victoire en victoire et de gloire en gloire Amen. Satan ne le sait pas mais Dieu te le dit qu'est-ce que tu n'es pas appelé à échouer alors Dieu forme des caractères des hommes et des femmes voilà et Job il les a pu les appeler comme étant de fâcheux consolateurs, il n'avait même pas rien à consoler, il les critiquait tout le temps. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. L'homme était les dans le bas, on les voit le faire sortir. Non, on l'a enfoncé, on l'a enfoncé. Il ne peut rien autour de lui. Il n'a pas vu d'amis. Dieu lui a dit, tu n'as pas vu un ami, qui, je veux dire, mon, mon ami propre, mon ami intime. Avec lui, je peux dire, avec lui, je peux faire ton ami intime. Quand tu es tombé dans l'épreuve. Où est venue son intimité? Que... Frères et sœurs, ne faites jamais ça. surtout aussi comme j'avais toujours eu à pouvoir dire, je sais comment on veut pour cela, les livres à ouvrir quand vous étiez encore jeune. Ah oui, quand vous devez vous asseoir avec le prétendant. Ce n'est qu'un prétendant. Parce que quand on est au prétendant, on dit Ah, c'est fait, c'est fait, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ah oui, et, et tu dois lui ouvrir, et tu ouvres les lits. Il va s'asseoir, il va dire, toi dis-moi, en fait, c'est comme un confessionnaire. Donc lui, il devient le prêtre, lui, il devient comme Dieu, et toi, tu dois maintenant lui dire tous les péchés que tu as fait depuis que tu as commencé à pouvoir marcher. Pas quatre pas, mais quand tu deviens maintenant debout, tu dois lui dire, je suis passé par ce monde, pas hein? Est-ce que vous comprenez Mais en fait, c'est que vous dites à Dieu, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi. Ça ne sert à rien, j'ai trouvé un Dieu. Et je dois le confesser. Euh, réfléchissez bien. Et c'est Dieu, lui, quand il me pardonne, je suis pardonné. Ton pardon à toi ne sert à rien. Vous voyez, frère Et pourquoi lui aussi il ne passe pas au Si C'est seulement dans l'essence sens inverse, mais il faut que ce soit de deux sens. Bon, moi je confessais depuis ma jeunesse. Toi aussi confesse. Vous allez voir, ça devient lourd d'ouvrir. Oui, oui, oui. non, non, non, Dieu a dit toi. Mais Dieu a dit toi au camp et où. Et la femme doit faire dire, mais Dieu te l'a dit où. Oh. Oui, oui. C'est ce que je dis. Oui. Oh. J'ai lu les scènes Écritures. Oh. Je peux me tromper, mais, mais j'ai lu les scènes Écritures. Je n'ai pas une Écriture. Où Dieu a dit, eh ben, quand la femme, c'est la, la jeune fille, va se fiancer avec un jeune homme, la jeune fille doit s'asseoir et commencer à raconter toute la vie des bouilles qu'elle est née. Alors, je n'ai pas vu une telle. Si vous l'avez vu, venez me le montrer. Mais si vous ne l'avez pas trouvé, alors arrêtez. Arrêtez, parce que moi, celui que je crois, c'est Dieu. Vous voyez l'écriture, il dit, mais que Dieu soit reconnu pour vrai, mais que tout homme, nous tous y compris, soit reconnu pour Ça n'oubliez jamais cela, même s'il faut l'écrire quelque part. Quand on me dit Dieu a dit, je dis gloire à Dieu. Mais quand on me dit euh, Jacob a dit, alors là. Vous comprenez, entre parenthèses, hein. ils vont extrapoler, oh, même s'il y a Non, non, non, c'est le spirituel. Donc on comprenne bien, parce qu'on a fait des théories qui ne sont pas des théories sur prétexte. Mais c'est ça que les pharisiens, ont fait avec, avec Moïse, non Ils ont tellement durci les lois, les cela parce que toujours, quand le peuple avait s'élever la tête de Moïse a dit, comme ils ont peur de Moïse, mais ah, alors ah, ah. c'est même parce que Moïse avait dit. C'est la même chose aujourd'hui aussi, dans ces temps où nous sommes effectivement, comme j'entends, des, des choses qui, qui n'ont rien à voir avec même les seuls. Je reviens ici, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas pourquoi de manière enfin hein, Si tu ne crois pas au message du temps du soir, et si tu ne crois pas au prophète, tu n'iras pas dans l'enlèvement, tu ne seras pas sauvé. Moi, je pose la question. Dans les Saintes Écritures, montre-moi où c'est écrit comme cela. Parce que toi et moi nous sommes appelés à croire aux scènes d'écriture. Je n'ai pas vu une écriture qui dit, eh, si tu ne crois pas au message, tu ne seras pas sauvé. Parce que dans les scènes Écritures, il est dit une chose. Crois au Seigneur Jésus-Christ et crois et tu seras sauvé. Toi et tout. Voilà. Amen. Amenez-moi ça. Je crois. Est-ce que vous comprenez c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire que. Et ça, ça blesse beaucoup, ça fait mal. Dit mais pourquoi il a commencé ici, il va là-bas Mais c'est parce qu'il voit toujours l'esprit bernamiste. Enfin, euh, oui, vous ne vous, vous rendez pas compte, frère, mais il y a beaucoup de gens qui sont connectés. C'est pas seulement vous dire, mais pourquoi il y a dit cela, effectivement Si je vois un témoignage de ce que les choses qui sont dites ici, qui ne vous concernent pas, mais qui fait que les gens sont, ont cru là-bas, et ils appellent. Ah, bah oui. C'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai, cela. Et je l'ai toujours répété, j'ai dit. « Le message ne sauve Je le répète encore, « Le message ne sauve personne. » Et puis bon, si nous voulons maintenant, Frère Branham, pendant qu'il prêchait, et on lui avait posé la question, « Je vais trouver cela. » Il dit, « Frère Branham, je crois que c'était une soeur ou un frère. » Frère Branham, parce qu'il y a de ceux qui est quitté chez eux pour habiter auprès près de lui. Il dit, « Frère Branham, moi j'ai cru au message que tu prêches, effectivement, est-ce que je suis sauvé ?» C'est là que je vois que c'est vraiment un véritable homme de Dieu. Si c'était comme les Branhamistes ici, ils ont dit Oui, gloire à Dieu, tu es sauvé parce que tu as reconnu le message, tu as reconnu. Et des adhéris aux hommes. Qui n'ont rien, mais c'est vrai, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et puis on se dit Moi je connais mieux que les pasteurs, je connais mieux que tel, effectivement. Mais c'est bien. Mais le frère Branham m'a répondu à cette personne il dit Ma soeur, le message ne sauve personne. Parce que Dieu n'a jamais dit que le message sauvera mais il est dans les saintes écritures que Dieu a tant aimé le mots qu'il a donné son fils unique afin qu'il comporte un pour mais qu'il ait la vie Et il dit voilà ce que tu dois faire <rire> bon, je ne sais pas si les banalistes vont quand même faire sortir ces citations en blanc ça va être problématique mais c'est dans les citations dans les brochures effectivement je ne reviens pas là dessus mais c'est pour que quand même beaucoup de bouches se taisent vous ne faites pas de docteur là où il n'y a pas de doctorat c'est un peu ça, on est un peu hein, à certain moment on en a un peu hein. tout le monde est devenu docteur docteur de quoi docteur des saut on pose la question, mais c'est quoi les sauts c'est les sauts, et puis on tourne en rond et puis docteur, c'est quoi la révélation on tourne en rond on effectivement ici. Alors, nous revenons dans ce que nous lisons tout à l'heure, effectivement, dans, avec acte, effectivement, puis nous continuons dans le genre, puis nous allons prier. Hein. Eh ben, Nous pouvons quand même rester un tout petit peu aujourd'hui. Dieu soit béni. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Hum, euh, euh, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas fatigué, hein Ah, Dieu soit béni. Alors, nous revenons au, au verset 13. Hein? Vous vous souvenez de 13 Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Verset 14, dit « Mais Pierre dit, ben cet homme était un homme auquel le Seigneur avait dit, je te donnerai les clés. » Et puis il a été rempli du Saint-Esprit. Les jours, le Pentecôte il a parlé. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait dans un homme. Voilà pourquoi il faut réellement avoir une expérience. Ça ne sert à rien de connaître le message de bout en bois, de bout en eau sans avoir l'esprit. L'esprit de celui qui a parlé. C'est-à-dire, le Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Il dit « Pierre dit, mais non il a dit non, il n'a pas dit Satan. Il dit non Seigneur. Avec un grand S. C'est-à-dire effectivement qu'il s'adressait à Dieu. Il dit, mais non, Seigneur, parce que ce sont des choses que nous a interdites. Il dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Parce que ces choses-là étaient des choses souillées. Quand tu les touches, tu es souillé et aussi impur. Et puis, et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme nous l'avons dit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les soi-disant croyants ne comprendront pas les choses de Dieu. Ils ont un esprit religieux. Dieu ne nous a pas demandé un esprit religieux, c'est la foi. Amen. Elle est active, elle marche avec Dieu et sa parole. Parce que là, mon frère et ma c'est lui qui déclare que ceci est un péché, ce n'est pas moi le prédicateur, ni un prophète, ni un apôtre, non. Nous, nous, nous sommes simplement de ceux qui disons ce que Dieu nous a demandé de dire. Quand Dieu dit que c'est un péché, nous disons qu'il a dit que c'est un péché. Mais moi, je ne peux pas commencer à fabriquer des péchés partout, dans tout le monde, effectivement, dans ceci, dans cela, dans les chaussures, dans les chaussettes, non on va même jusqu'au au, au, au, au, au soutien gauche. Frère, où, où -ce où, je ne sais même pas si c'est qu'on a Ce n'est pas mon problème. Mais j'ai dit, mais quand même, on Dieu n'aurait pas les droits d'aller plus loin que ça. Jusqu'à ce que même interdire aux soeurs de voir cela avec du savon. Mais non, mais c'est quel Dieu, ça Ce n'est pas les dieux de, de la Bible. Mais c'est parce que nous, les hommes, on veut faire plus. Alors on, on voit péché partout. Qui peut vraiment de lui-même se sanctifier Dites-moi, qui parmi vous peut se dire en tout cas, moi je me sanctifie, je peux me sanctifier effectivement ainsi Non, il n'y a personne. Personne, même pas un prophète, même pas un apôtre. Non, nous sommes tous souillés. Mais le Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour, pour eux. afin qu'ils aussi soient sanctifiés. Alléluia. Ce n'est pas ma sanctification, mais c'est sa sanctification. Oh, nous avons le temps de le lire, mon frère et ma soeur. C'est pour que vous ne preniez pas trop. Moi, je ne fais pas. Celui-là, a fait. Il a les gros péchés. Moi, je suis. Je ne touche pas à ça. Non, monsieur. C'est une grâce divine de Dieu. Amen. Il nous dit si lui-même, il dit, parce qu'on va dire que les frères nous amènent, c'est pas mon Dieu l'a dit. Il dit ce que Dieu a déclaré pur. Hier, c'était souillé, mais aujourd'hui, j'ai dit qu'il soit pur. Alors, c'est pur. Oui, amen. Amen. Amen, amen. <rire> c'est pour ça un esprit religieux, c'est difficile, c'est comme un béton. La parole a beau bon prêcher, il reste toujours statique là-dedans. « Non, pour moi, et moi j'ai d'affaires, faire, et moi j'ai dois faire, Mais qu'est-ce que tu vas faire Toute notre justice, c'est comme un vêtement souillé. C'est dans la Bible, en fait. Bien sûr que oui. Grâce. Et là, le Seigneur lui dit, et pour la deuxième fois, verset 4, 15, il fait entendre encore, il dit, « Mais ce que Dieu a déclaré pur, toi ne regarde pas comme souillé. » cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, j'aime Dieu, l'objet pur retiré dans le ciel. » Et vous avez remarqué que, j'aime Dieu, il n'a pas déclaré à Pierre en disant, « Pierre, comme je t'ai dit maintenant que ce que moi j'ai déclaré comme pur ne regarde pas comme souillé, c'est qu'il y a des personnes qui doivent venir maintenant, que tu dois arriver à pouvoir les recevoir et reconnaître que c'est ça. Non, Dieu est esprit, frère. C'est pour ça que nous ne sommes pas charnels. Dieu n'a pas notre langage charnel. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne se disent pas. Ils sont aussi parce qu'ils comprennent. Dieu a un langage spirituel. Alors quand il a parlé avec un fils à lui qui est spirituel, il est tranquille, il sait que le fils va comprendre. C'est comme la prédication que vous entendez. Beaucoup se mettent en colère, mais quelques-uns parmi vous, sans que j'explique en profondeur, ils comprennent. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est ces dieux-là. Bien sûr, messieurs, bien sûr, madame. Regardez très bien comment Pierre va parler pour que nous comprenions comment le Saint-Esprit est tellement important parce que c'est celui qui nous guide. Regardez ici, qu'est-ce qui l'écriture du verset 17 dit, dit mais, Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent donc à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descend... Vous avez bien, c'est l'esprit, hein Vous avez compris. Pierre donc, effectivement, descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ici ?» Ils répondirent, corneille, « maintenant verset 23 dit, Pierre donc le fit entrer et les logea. Le lendemain, il leva et partit avec eux quelques-uns de frères de Jopé l'approchaient et ils arrivèrent à ses oreilles, jouent... voilà, voilà, voilà, voilà. 25. lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était là, qui était donc allé au devant de lui, tomba donc à ses pieds et se procéda. mais Pierre le reléva en disant, lève-toi, mon... moi aussi je suis un homme, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu, vous entendez bien, oui. qu'il est défendu, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Amen. Dieu m'a appris. Amen. Pas un homme, mon frère et ma ça Non, pas un homme. Amen. On voit bien qu'ici, il s'agit de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Amen. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. Il m'a appris cela. C'est pas qu'on est venu me dire, mais il m'a appris. Vous voyez pourquoi il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit vous explique après. C'est nécessaire parce qu'en aussi longtemps que c'est charnel, on combattra les gens. On combattra, oui, c'est ceci, c'est pas ceci. Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'Esprit. Alors, nous retournons maintenant là où nous avons parlé effectivement de Luc, au chapitre, euh, Luc, chapitre 1, en rapport avec Zacharie, euh, euh, pour que nous puissions voir effectivement aussi. Donc, nous allons y avancer, Luc, au chapitre 1. Ah, voilà et voilà, donc, Luc au chapitre 1. Et le nous dit, voilà, mm -hmm. là, il nous dit ici, il dit, il n'avait, ben, c'est 7, il dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés donc en âge. Vous voyez qu'à ce moment, en, en regardant à cela, on s'est dit, Bon, elle pouvait se dire, mais depuis donc des années, nous sommes accrochés à Dieu et, et nous sommes maintenant avancés à âge. La stérilité est toujours là. Voilà que nous allons partir sans, sans postérité, sans rien, effectivement. Donc ça pouvait être un moment de désespoir en regardant autour. Oui, mais que nous prions toujours. Les gens pouvaient dire, mais vous priez quand même, c'est Dieu. Comment ça se fait que même ceux qui ne prient pas, ils ont quand même des bébés mais vous, vous, effectivement, on voit quand vous êtes consacré à cela et pas de bébé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là Eh bien, ça commence à travailler. Mais eux, ils sont restés confiants. Et nous voyons que Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Même quand ça arrive dans le moment où il n'y a pas d'espoir il demeure toujours notre espérance, notre espoir, c'est lui en fait. Et c'est ça important de pouvoir toujours garder la parole, on l'avons entendu, c'est que lui il voit aussi longtemps que tu accroches à la parole de Dieu, il voit mon frère, ce dont tu as besoin, c'est désir, même si tu ne le vois pas maintenant, sûr et certain que Dieu ne te laissera pas sans l'avoir reçu. Parce qu'il veille sur sa propre parole, toi accroche-toi à la parole, si tu es malade, Seigneur, tu as dit que tu es le... celui qui m'a guéri, toutes nos maladies, effectivement, et pas tes maîtrises, si je suis guéri, je m'y accroche. Un an, je ne sens rien. Deux ans, il n'y a pas de problème. Je continuerai à croire en toi. Oui, messieurs. On dit mais ma soeur, tu n'es pas guéri. Tu dis, non, je suis guéri. L'important, c'est que tu dois proclamer la chose. Alléluia. Ton état ne change pas. Non, mon état change. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on ne voit pas. Mais moi, je vois. Oh. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La foi voit ce que l'homme ne voit pas. Oui, monsieur, il est au-delà. La foi voit au-delà, monsieur. Toi, vois avec de la foi. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Oui, monsieur. Lazare c'était sans espoir. Alléluia. Il a dit, mais si tu crois, tu verras. Toi aussi mon frère, peu importe ce qui est autour de toi, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais accroche-toi à la parole. Je suis malade, mais j'ai froid. Oh, même si ça prend 5 ans ou 10 ans, je sais que je suis guéri. Oui, monsieur. Il ne peut pas mentir, mon Jésus. Non. allez. Oh, Gloire à son nom, il est fidèle, il est vrai, sa parole est faite, il veille sur sa parole, il accomplit sa parole. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu, alors quoi tu verras la gloire de Dieu, il tient à sa parole, toi accroche-toi. Accroche-toi mon frère, c'est la puissance de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne peut pas se régner. Alors il t'abandonnera jamais. Il est bon, notre Dieu. Lève-nous, nous allons prier. Merci, Sauveur. Merci, oh notre Dieu, pour ta présence, mon roi. Merci réellement d'avoir consolé nos cœurs. Nous voulons demeurer réellement dans ta parole et la foi profonde dans ta parole à toi. Oh, une foi inébranlable, père, nous te demandons cette grâce. Sois béni. Et sois glorifié. Merci encore pour ce jour. Merci encore pour ta présence. Merci vraiment pour ce que tu as accompli dans chacun de nous. Nous sortons de cet endroit ayant reçu la sémence, Père. Oh, nous croyons que le lendemain ne seront plus jamais pareils. Parce que nous avons la puissance mobile de mes Pères. Sois béni pour cela et sois glorifié. Car nous t'avons ainsi remercié. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je voudrais que nous chantons ce cantique, qu'il fait bon à ton service. Mon grand, je crois que tu connais ce cantique. Que Dieu te bénisse. Viens. Merci. Septen 6 en défaud. Septen 6. Qui fait bon attendre service. Jésus mon sauveur. Qui est douloureux sacrifice. Seigneur, et dans ta grâce infinie, que tu m'as moi, mon désir, mon superbeur, Jésus, oh ma, oh, prends ma vie, prends ma vie, à Elle est tout à toi, Seigneur, eh, dans ta grâce et Seigneur et dans ta grâce, vie, Tu m'as Ensemble Dans la gloire vie, En la chant en ligne De victoire